Salut Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil, d'un sujet très basique dans SketchUp, c'est les ombres. Vous savez, cet outil ici qui permet d'activer les ombres. Alors si vous ne l'avez pas, c'est clic droit, euh, on va chercher l'outil ombre ou dans, dans, dans vos outils, enfin bref, de manière classique, c'est un outil qui est intégré à SketchUp. Et je vais vous montrer les petites spécificités de ça, les points positifs et négatifs que, que, que cet outil comporte. Hein. Et puis comment euh, faire autrement sans passer dans SketchUp et dans un deuxième temps euh, je vais vous montrer euh, une extension donc pour vous en passer et faire autrement et dans un troisième temps je vais vous montrer tous les subtilités de, de, de, de ça du soleil et des ombres dans Verre. Donc je verrai en fonction de la longueur de la vidéo, le temps que ça va me prendre, est-ce que je le fais dans une deuxième vidéo ou dans la même. En tout cas je vais vous montrer à la fois dans, dans ce ketchup et dans Verrait comment on paramètre le soleil. Il y a quand même des choses à dire malgré le côté basique de, de, du sujet. Donc premièrement, comment ça fonctionne, si vous avez déjà essayé, bah c'est assez simple à comprendre on a ici les mois de l'année c'est une sorte de calendrier en fait là j'active ou je désactive les ondes déjà avec le premier picto. et ici j'ai les mois de l'année quand je fais défiler mais ben, j'ai pas exactement le même éclairage suivant le mois de l'année pourquoi parce que ça va simuler l'ensoleillement et donc la terre va pas être au même à la même position euh, par rapport au soleil au mois de mars et au mois de août, par exemple deuxième chose peut faire varier l'heure de la journée et bien là c'est la rotation de la Terre en fait et donc le lever et le cocher de soleil que je vais pouvoir simuler. Alors ça c'est super si vous voulez faire une sorte d'étude d'ensoleillement. C'est à dire vous voulez construire une maison ou simuler l'ensoleillement d'un appartement, d'une terrasse que vous voulez. Ça vous permet de le faire assez précisément mais non rien c'est pas gadget ça marche plutôt pas mal. Ça reprend les paramètres de position de, de où vous êtes situé sur la planète. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes à Paris ou si vous êtes à Johannesburg ou à Sydney en Australie, vous n'allez pas là avoir le même ensoleillement au même moment, euh, enfin, au même mois, à la même heure. Ça va pas être pareil puisqu'on n'est pas positionné pareil sur la planète. Donc ça on retrouve la géoposition. Vous allez dans la Fenêtre, Info sur le modèle, géoposition, et vous avez là moi mon modèle n'est pas géopositionné, on peut l'ajouter un emplacement avec la carte ou manuellement avec des coordonnées GPS. Donc moi je suis, et ça c'est les coordonnées GPS de Paris, donc je suis géolocalisé à Paris. Euh, C'est donc le point positif pour moi, et le seul, euh, à, à utiliser ce système-là, c'est-à-dire que je peux vraiment simuler l'enseignement que j'aurai à cet endroit-là, à cette heure-là, etc., euh, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, si je veux faire quelque chose de plus intuitif et faire rentrer la lumière dans, dans le soleil, dans ma construction, dans, dans mon appart, mais à la main, j'ai envie de dire, hein, le, le, le placer un peu comme je veux, là, ça devient galère, parce que si je prends un peu de recul et que je regarde ici les, les axes, je vois que l'axe vert ici, qui part vers le haut, il indique le nord. Ce qui veut dire que ma façade, là, elle est orientée plein nord. Et tout le monde sait que <rire> le soleil est plein nord. Il n'y en a pas trop. Euh, donc si je voulais faire rentrer le soleil dans, cette, euh, dans, dans cet euh, appartement, je ne pourrais pas. Là, je peux faire tout ce que je veux avec ça. Je vais avoir beaucoup de mal. Sachant que là, il ne rentre pas. Le, si je mets le plafond, hop, je vais mettre le plafond, vous allez voir. Tac, tac, tac, tac, tac. Les balises, plafond. Voilà. Faut pas se tromper ce qui rentre par les fenêtres hein. je peux bouger tant que je veux ici même me mettre peut-être à midi voilà ça rentrera jamais je suis plein d'or donc là le seul moyen de faire rentrer le soleil ça serait de tourner tout la maison Et imaginez vous avez tous les meubles et tout dedans il faut absolument tout tourner et donc de me placer ici et là effectivement en bougeant l'heure de la journée je vais pouvoir faire rentrer le soleil à l'intérieur il va me faire mentir. Non, il est en train de buggé. bugger. Bon. Euh, voilà, là, je fais rentrer le soleil à l'intérieur. Ce que j'arrivais pas du tout à faire tout à l'heure quand j'étais plein d'or. Voilà. Ok, je fais des CTRL-Z. Ouais, et je le remets dans le sens de tout à l'heure. C'est-à-dire plein nord. Je réaffiche le plafond. Pourquoi je vous conseille pas de faire ça, de tourner tout le, le logement Parce que si vous avez fait des scènes, comme moi ici, j'ai fait une scène, scène 1, scène 2, scène 3... Mais quand vous allez tout tourner, mes points de vue sont déjà prêts. Quand vous allez tout tourner, tourner votre maison, les scènes, elles ne tournent pas. Donc il va falloir les refaire. Soit vous, faites vos, vous refaites vos scènes, soit dès le départ vous tournez plein sud. Bon, l'un comme l'autre, c'est pas super pratique. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est une petite extension. Petite toute mini qui est gratuite et qui s'appelle Nord Solaire que je vous mets juste dans la description. Allez, acheter un coup d'œil. Vous trouverez ça à côté de la formation d'initiation d'ailleurs à SketchUp et avérez. Et euh, il y aura ce, je vous mets donc la, la, le lien vers cette, cette extension. Alors, une fois que vous l'avez, vous faites fenêtre, gestionnaire d'extension, installer l'extension. Alors, le bouton sera peut-être pas ici en suivant votre SketchUp. Et vous allez chercher, vous faites ouvrir et vous avez ce, ce nouvel outil clic droit qui s'appelle Nord Solaire, qui est là, qui est voilà, je vous le dis tout petit parce qu'il n'y a que trois petits pictos et qui nous permet de régler le soleil différemment. C'est-à-dire qu'on va plus tenir compte de ça. Là, ce qu'il faut faire, c'est juste l'activer. Et maintenant, j'ai trois pictos. Le premier, il me permet d'afficher où se situe le nord. Alors je vous l'ai dit là, par défaut, le nord, c'est l'axe vert. Donc quand je vais cliquer ici, il devient orange. C'est-à-dire que l'axe orange m'indique le nord. C'est une indication visuelle, parce qu'on va le bouger ce nord. Ce que j'aimerais, c'est le mettre vers l'autre le, le, côté et ça, le deuxième picto et le troisième picto vont me servir à ça le deuxième, si je clique dessus, j'ai une espèce de petite boussole qui apparaît et là je clique et je bouge et on voit que je suis en train de bouger, non pas le soleil, mais je bouge le nord voilà, bon, Sketchup a craché, donc je reprends où l'on était j'ai affiché le nord dans ce sens là et puis avec ce deuxième picto, je vais donc définir le nord je bouge pas le soleil, je bouge le nord donc je vais le placer à l'opposé, c'est à dire comme ça, à peu près de l'autre côté alors je pourrais même faire un petit peu de travers comme ça Hop. Et je vois que maintenant mon soleil il rentre bien. Et si je fais alors la manière de régler reste la même, c'est-à-dire que je vais toujours utiliser les mois de l'année et l'heure, mais au moins j'ai pu régler ma façade plein sud ou plein est ou ce que vous voulez pour faire rentrer la lumière dedans. Ce qui change un peu tout. Euh, voilà, vous voyez si je bouge, bah, en temps réel on voit ma lumière à l'intérieur qui. Alors peut-être pas en temps réel, des fois il y a un petit délai. Voilà, la lumière qui bouge. Et quand j'affiche le nord. Euh, et ben il apparaît, alors je vais le mettre exprès un petit peu comme ça, oblique Il apparaît en orange, en plus des trois axes, rouge, vert, bleu que de SketchUp Le dernier picto, lui, c'est une autre manière de définir le Nord Là, c'est en degrés 0 étant l'axe vert, ben là je suis à 161,8 degrés. En gros, si je mets ici, je sais pas, 220 Hop, il m'a mis le Nord par là qui fait que la lumière du sud arrive par là à cette heure et à ce mois de l'année, encore une fois. Donc c'est euh, vraiment un petit, pic, un petit picto, un petit, une petite extension super pratique qui s'appelle Nord Solaire. Alors peut-être que vous la trouvez sous le nom aussi anglais de Solar North, mais c'est la même chose. Et euh, gratuite et super pratique, moi je peux plus m'en passer. Maintenant... Euh, je vais vous montrer, alors je vais vous montrer dans une deuxième vidéo Verray parce que je vois qu'on est déjà à pas mal de, de minutes donc je vais, je vais scinder ça en deux Donc dans la prochaine vidéo là, vous avez, je vais vous montrer dans euh, Verray euh, comment on peut faire fonctionner le soleil alors avec ça, évidemment, avec le soleil, le soleil SketchUp mais aussi avec les nouveautés que propose Verray 5 et puis on va aussi voir tous les paramètres euh, du soleil ici quand vous utilisez Sunlight dans vos réglages comment on peut régler euh, bah, tout ça à quoi ça sert en détail. Voilà donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, un petit pouce vers le haut, euh, des questions, des commentaires comme d'habitude. Et puis euh, bah, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.